Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau concept de vidéo Parce que c'est je pense que c'est la première vidéo que je vais faire comme ça. Aujourd'hui mon invité, c'est un invité très très spécial. Je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit de Manouari Talon. Salut. Ça va ça va, ça va. Tu dis bonjour à mes abonnés <rire> Yarana, tu es Mister du lycée Gauguin 2019. Je voulais revenir en fait sur ton parcours euh, durant ton élection. Qu'est-ce qui t'a le plus touché On va commencer par le début. Et pourquoi en fait as voulu t'inscrire à cette élection-là euh, Ça a été d'abord un choix personnel c'est qu'à travers cette élection, il fallait faire passer un message. Le message que voulais fait passer, moi, c'était quoi la discrimination en général et plus particulièrement sur la communauté LGBT. En fait, tu avais vraiment un réel message à faire passer. Oui, en fait, aux... voilà. Enfin, j'avais déjà mon objectif. Ah oui, j'ai une petite question comme ça. Si tu pas gagné, comment tu réagirais je n'aurais pas réagi mal parce que mon but était de toucher des coeurs et des esprits. Qu'est-ce que tu as fait durant cette année Après le casting, on a eu des répétitions. J'ai pu rencontrer vraiment de belles personnes. Chez les garçons, j'étais le seul en première. Ils étaient tous en terminale. Et chez les filles, c'était mélangé. Mais franchement, genre, avec les filles comme avec les garçons, grâce à eux, j'ai pu gagner en maturité. Mais grâce aussi au comité de Miss et Mister Gauguin. Et on est devenu une famille et c'est ça que je trouve vraiment beau. Il n'y avait aucune concurrence, de... c'était... On s'entraidait, j'allais aider les autres candidats Comme quand j'étais absent, ils venaient aussi m'aider Comme j'aidais les filles, comme les filles aussi me conseillaient Même comme les autres candidats, franchement c'était vraiment magique C'était quoi ton moment le plus stressant lors de l'élection Ah ça, ça a été au top 3 Parce que, en fait au top 3 j'étais appelé en dernier On avait dit... Euh, en le... fait le top 3 c'est lorsqu'on sélectionne les trois premiers mmh. Et les... on les appelle dans, dans le désordre Voilà, voilà, voilà. Okay. Et ben on avait appris d'abord Thomas qui est arrivé deuxième dauphin, après Moïve, le premier dauphin. Et genre j'étais là, ah, je stress, je commençais à faire, j'étais là ah, non je veux passer, c'est pas possible. Après il y avait les deux autres candidats qui étaient là, les garçons ils me disaient mais si c'est bon ça va être toi, j'étais là, mais j'espère, j'ai fait non ça va être toi, j'étais là, non c'est toi. Et qu'on a dit Manouarie, coda numéro 2, waouh ça a été. J'étais là. Ah. J'allais pas réaliser, je suis monté sur la scène j'étais là Ah oh, mon dieu c'est oui merci quoi J'ai appris à être plus euh, masculin dans cette élection tu vois Parce qu'il a fallu que ah, je fasse oui. quand même aussi un peu le garçon oui. Et j'ai appris aussi la maturité et la classe tu vois C'est à dire la façon de marcher Voilà de la de marcher, façon de marcher, la façon de parler, la façon de réagir La façon même du regard tu vois, comment regarder le public mm -hmm. Comment regarder le jury Comment savoir parler aux gens qui nous entourent Mais j'ai vraiment adoré, euh, vraiment celui que j'ai vraiment adoré ça a été euh, la tenue végétale, parce que mon costume, j'avais demandé à ma tati de le faire, elle l'a fait, mais j'avais mis tout mon cœur dedans et elle aussi l'avait mis tout ah son ouais. coeur D'ailleurs je voulais profiter de ce moment parce que ton costume, euh, j'ai vraiment adoré C'était vraiment, ah vraiment un coup de cœur pour moi, super original, en plus ça t'allait bien, ça te mettait vraiment en valeur et en même temps euh, le costume, ouais. donc euh, j'ai trouvé ça vraiment bien ouais, Merci beaucoup <rire> Alors je voulais te demander aussi, enfin je voulais savoir surtout euh, Qu'est-ce que tu as ressenti Quelle a été ta réaction lorsqu'on avait dit euh, que c'était toi le gagnant alors Déjà, je ne m'attendais pas du tout. Hein. Parce que j'étais sur la scène, genre mon éveil était complètement genre, à l'aise. Il était en train de sourire, alors, il y avait oui. tous ses supporters. Allez, numéro 1, puis tu avais mes supporters, numéro 2. Moi, j'étais là, non, ça y est, ça y est, on va pas dire mon nom. J'étais là, non, allez, je garde espoir. Et quand Abel l'a dit, candidat numéro 2, Manuel Iguillot, ça a été magique. En fait, je. je j'avais cette envie de pleurer, cette envie de crier, de hurler, de dire oui merci et cette envie de... enfin le stress qui est retombé, en fait j'étais juste heureux ah oui on voit dans ta réaction aussi euh... ouais. Donc, Et quand j'ai vu euh... mes amis courir, ma maman courir la première en pleurs ah oui. venir me serrer dans ses bras et quand j'ai vu mes amis j'étais waouh Maintenant je me sens accepté, je me sens aimé parce que je me dis Aimé pour ce que tu es et voilà je me suis, je me dis les gens maintenant savent qui je suis et même pour ce que je suis maintenant parce que j'ai su leur, leur faire transmettre mon message. Et juste après l'élection donc euh, vous avez les différentes activités que vous devez faire. Oui. On est passé sur le plateau Tauréadjens. Oui, avec à la une... radio. On ouais, est passé sur le plateau Jones avec euh, Mikey. On est passé sur après, il euh, y, y a eu les shootings photos, ouais. on est allé au Hilton, on a pu faire des shootings magnifiques, franchement c'était vraiment top, les, les endroits, la plage mmh. et dans le salon. Mmh. Ah, je remercie vraiment aussi Abel, hein, parce qu'elle nous a beaucoup conseillé, elle m'a beaucoup conseillé, elle nous a vraiment beaucoup suivi, elle a vraiment mis du temps. Hein. Pour l'année 2020, je compte bien euh, me présenter à d'autres élections, si mmh. l'occasion se présente. Mmh. Et si je peux, je ne compte pas m'arrêter qu'à Mister Cogan. Hein. Je ouais. compte aller vraiment plus, loin. plus loin Si j'ai pu gagner une échappe, Si j'ai pu toucher des personnes avec une élection Pourquoi pas toucher d'autres personnes et gagner une deuxième échappe Et pourquoi pas une troisième, une quatrième ouais. Ce que je me dis Enfin, ce n'est pas pour la gloire que je fais ouais. ça hein. C'est vraiment pour montrer qu'on a tous notre place Et ouais. il faut casser un peu cette les discrimination ouais. Voilà, les codes, la norme qui a, qui a été imposée Et moi, si je peux Faire mûrir et faire avancer la société, il n'y a pas de souci. Quel est ton message que tu souhaiterais faire partager ben, aux gens qui te suivent et aux gens qui nous regardent euh, actuellement J'aimerais dire euh, croyez en vous, aimez-vous et surtout dites-vous qu que la vie est un défi. Que chaque jour, il y aura toujours une épreuve à franchir et vous êtes les seuls à la réussir. Et... Moi, je me suis lancé le défi, Mr Poquin, ouais. je l'ai réussi. Et je suis sûr que vous voulez faire mieux que moi. Enfin, genre, je le dis pas souvent, enfin, je le garde pour moi parce que mmh. ça m'a vraiment marqué, mais genre, quand je suis, une semaine après de mon élection, quand j'étais en ville en train de marcher, il ben, y a un garçon, qui, un, petit, un, un efféminé comme moi, et il était venu me parler euh, sur, euh, face, sur Instagram, il m'a dit qu'il aimait vraiment bien me rencontrer parce que mmh. sa famille avait du mal à l'accepter. Et après, ben, je l'ai rencontré et par hasard, il m'a dit, aujourd'hui quand je te regarde, je me reflète à toi et pour ce que tu as fait parce qu'il m'a dit que quand ses parents ont vu la vidéo, ils ont compris et ils l'ont accepté ah ouais. et aujourd'hui il est carrément extravagant genre il s'habille comme il a toujours voulu je le vois heureux et je me dis que ça c'est grâce à moi parce que... et quand il m'a dit ça je te dis, disais j'avais carrément les fristons, ouais, j'étais là j'étais au bord des larmes, j'étais là waouh ben franchement je... merci enfin, j'avais pas les mots, je me dis que ben moi c'est ce que j'ai voulu Non mais je trouve c'est vachement beau parce que c'est vrai que les jeunes ils ont besoin d'une personne à laquelle s'identifier ouais. et euh, souvent il y en a pas beaucoup aussi euh, ouais. des personnes comme toi, moi j'ai de la chance aussi aussi, ben, de faire partie du milieu sportif beaucoup de gens vont ben, s'identifier aussi à ouais. moi, à mon parcours et euh, ça donne de l'espoir en fait aux jeunes qui ne savent pas forcément où aller dans leur ouais, vie et... bah, On ne s'attendait pas, j'étais ouais. là Maman, je ne réalise pas que ce, qui, ce qui vient de se passer Après bah, même, il y avait des messages de des féminines aussi, de transsexuels qui avaient 30 ans qui me disaient Merci ah, Merci hein. et après, Il n'y a pas longtemps, je suis allé à un Mac et il y a une euh, transsexuelle qui m'a dit Merci beaucoup, genre, félicitations parce que grâce à toi, tu as su casser des, des mentalités, enfin peut-être pas casser mais genre j'ai su ouvrir des esprits et moi c'est toujours c est, c est ce que j'ai voulu faire faire en fait ça a été ça mon but ouvrir des esprits, toucher des cœurs et dire à ces personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont toujours abaissé et ces personnes ben leur dire que c'est grâce à vous aujourd'hui que la personne que je suis parce que vous m'avez tellement ravissé que ça m'a donné la force de franchir des limites et de me dire que j'ai pas peur mais les messages justement bah, de, de haters et tout est-ce que ça te ça te touche que ça te ben touche oui parce que j'étais je savais que j'allais critiquer en faisant cette élection hein. il y avait vraiment des, des genre euh, ah c'est même plus une élection de garçon c'est une élection vraiment de, de réré euh, c'est quoi ça devient n'importe quoi le lit aucun, euh, ça devient n'importe quoi les élections de beauté à Tahiti je vois vraiment pour moi ces mentalités c'était euh, vraiment pathétique c'est horrible et tout genre moi ça me faisait mal je voulais même baisser les bras je voulais plus faire mais après ben, j'avais le soutien de mes amis la famille qui me disait non vas-y ben, moi je me suis dit oui en fait au contraire faut pas les prendre comme un frein faut leur dire mmh. c'est ces gens comme ça qui vont justement c'est grâce à eux qui vont c'est eux qui vont t'emmener loin parce que plus ils me critiquaient ils me disaient ah ils me critiquent sur ce point là il faut que j'améliore là tu vois à toutes les personnes qui m'ont critiqué, merci beaucoup Et à toutes les personnes qui m'ont soutenu, merci énormément à vous Faut pas juger trop vite les gens sans savoir connaître leur histoire Et surtout sur les réseaux sociaux c'est facile de... Sur les réseaux sociaux ça a été là en fait le pied Souvent les personnes qui sont pas capables de te critiquer en face Qui sur les réseaux sociaux, ah non, non, Et après quand tu passes devant eux, ils sont là à te regarder Ou sinon ce sont les premiers à dire, je peux avoir une photo Et sinon pas derrière voilà donc euh... non je pense que c'est facile aussi de critiquer sur les réseaux sociaux et que ça reflète pas forcément aussi les la personnalité de ceux qui oui, est. par est exemple ça. moi sur mes réseaux sociaux on ne pas que bah, toi je pose des photos assez travaillées où je pose etc ouais. tu vois on fait des photos assez on fait on est pas vraiment comment comment moi je vois tes photos je te sens comme un homme assez euh, euh, genre euh, <rire> autoritaire euh, qui euh, genre déterminant tu vois et au final tu vois t'es pas la personne qui fait peur tout le monde en fait ah, es je... vraiment <rire> voilà, mais c'est pour ça je dis il faut pas critiquer, sans avoir connu l'histoire de la ça. Et, euh, Quelles sont les personnes que tu souhaiterais remercier Il ah, y a beaucoup de personnes. Ouais. Déjà, ma maman, parce que ça a été mon plus grand pilier. Je remercie aussi ma tati pour ses magnifiques costumes, ah parce bah, que oui. je ne vais pas l'oublier. Ouais. Je remercie aussi euh, le comité de Miss et Mister, Mister Gauquin, que des filles, à <rire> <la> Berraïa <belle rire> Kitia. <rire> Non. Je remercie aussi les candidats pour tout leur amour qu'ils qu qu m'ont apporté et qu'on a su s'échanger Merci aussi à mes grands supporters, hein, à ceux qui ont fait ma banderole, mes affiches euh, Ils étaient tout le temps là même si après à la fin ils étaient là On n'a plus de voix, on n'a plus de voix mais tu vois ils étaient là en train de crier, ils y croyaient Je les voyais avec la banderole en train de lever comme ça, en train de sauter dans les tribunes Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi, à me laisser un petit commentaire aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en, en commentaire De dire juste un merci. Un merci. Un merci, genre parce que pour moi c'était, c'est wow, ouais. tout ce que je demande. Genre. Ça, ça hyper simple, mais c'est tellement. Euh... C'est tellement sincère pour moi, voilà. genre juste merci et de dire s'ils peuvent commenter ça, genre voilà. merci de l'avoir fait. Ça me commenter ça, Comment ça, me... ça. ça ouais. écrivez-moi juste en dessous, merci. Et tout. Puis en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir ben, de t'avoir pour ce genre de vidéo parce que c'est la première fois que je ouais. fais euh, des ben vidéos comme ça. Interview. Toi, ouais. Je pense que ça va les plaire. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci encore une fois ben, d'avoir euh, partagé ton expérience et euh, on te souhaite bonne continuation dans tout projets ben, merci Moi je serai toujours là pour te soutenir ben, merci. Euh... Ok les amis, il me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Maruru, Nana et à ouais. bientôt Ciao et voilà. Encore une fois, à toutes les personnes qui m'ont soutenu Merci du fond du cœur, Et aussi à ma deuxième famille, la communauté LGBT Je vous aime Et ça, c'est de la part de votre Mister préféré Ouais tu fais quoi Ah <rire> <Enfin>, non... Enfin ok, <rire> je dis, bah, ok J'ai du bâtard Ah non, après vous l'allez, je le vent que je lui ai mis là Ouais, bon, on va enlever 1, 2, 3 Attends, t'es pas trop... Il ouais. y a bien plus ça quoi Ah là là Ok, t'es là Attends, je mange vite, fais mon... Toi t'as fini de manger je suis la c'était dégueulasse. Donc euh, tu as été élu euh, Mister euh, du lycée Goga. Euh, c'est ça, c'est le lycée Goga. Mister, oui, c'est 2019. OK, 29. Okay. Okay. Okay. 1, 2, 3. Donc tu as été élu. <rire> okay.